Le TriCentenaire est une association pour des personnes en situation d'handicap et est une association qui est fort engagée dans le développement durable et dans l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui nous avons mis en place un projet que nous avons appelé le Tri au Tri et qui permet aux collaborateurs et aux bénéficiaires des différents services de se rendre compte des déchets que nous générons au quotidien suite à nos activités des services et également à notre consommation journalière. Grâce à ce projet, nous souhaitons réduire dans un premier temps les déchets générés et en même temps, nous souhaitons sensibiliser et engager les parties prenantes à modifier leur consommation quotidienne et aussi favoriser le recyclage en interne. Le projet de gestion des déchets dans le respect de l'environnement se base sur les mesures clés de le, des valeurs environnementales. Donc il s'agit de la mesure clé numéro 10, réduire, réutiliser, recycler les matériaux utilisés dans le projet. Et également la mesure clé numéro 15, gérer les déchets générés par les activités du projet.